Et salut à tous et à toutes, Et c'est Astralfotsy, je vais déjà aller dans les options fait. Bienvenue sur... Oh, c'est bon. Salut à tous et à toutes, Et c'est Astralfotsy, j'espère que vous allez bien. se ce, on se retrouve pour un nouveau jeu d'horreur. Bob l'éponge. Euh, Spongebob or -Clock, euh, bikini Bottom. C'est un fun game de... Obviously. Bob l'éponge. Et on va faire un nouveau new game. J'ai l'impression que le jeu est assez fort dans mes oreilles. J'espère qu'il ne va me pas péter les oreilles quand il va avoir un jump scare. Hein Attendez. Ah oui. Voilà. Does this place seem familiar hmm? C'est cette place, elle familier. This is Bikini Bottom. Euh, home of many. Euh, of of course. course, bien sûr que... The yes, c'est... Minaramite du Bottom. But Les I résidents... ...els sont pleins de personnalités, et je n'arrive pas à traduire en temps réel. Trois-moi, we'll mon ami uh, Thomas... I do live in the present and follow the morning routine of our favorite sea sponge. le oh, en anglais, attendez. Voilà, en anglais. Bah. Ah. Bye Aujourd'hui c'est grand jour, oui, aujourd'hui c'est le jour euh, que, que je peux euh, également conduire une boîte mobile. Pas maintenant, euh, mais je, je serai capable, je serai euh, à la fin de la journée. Allez. Avant de manger quelque chose. J'ai reviendra pas que je suis un fun game de SpongeBob. Non, je sur mon PC, c'est de la merde. Sinon, vous pouvez le trouver sur GameJolt. SpongeBob Hey Bob l'éponge Over here oh, oh, C'est oh, oh. <rire> joué Tu Il y a beaucoup de jellyfish aujourd'hui. Mince. J'ai oublié que c'était la saison de la migration. Désolé, euh, j'aimerais. Euh, euh, même si j'aimerais. Euh, euh, capturer des jellyfish avec. Euh, euh, bah, des jellyfish. J'ai besoin de... d'être prêt. Euh, pour prendre euh, pour prendre mon test mmh. oh, oh, pour le tu peux euh, euh, ignorer la pratique tu seras tu, tu seras bien je ne sais pas, pas. Oh. tu as été si occupé euh, j'espérais que tu pourrais euh, passer du temps un peu de temps avec moi en tant que friend, en tant qu'ami, s'il te plaît. <tousse> Story sans ou tutoriel. Ouais, je sais pas ce qu'une heure ou deux euh, ne, ne devrait pas. Euh, laisser, faire mal. Yippee J'ai même, même trouvé un... un passage secret... Euh, à Jellyfish Field... pour Jellyfish Field <rire> Good one buddy Good one buddy <rire> C'est pas derrière Ah ok non, je vois. Je me rappelle pas trop du show, si hein. jamais... C'est super C'est super Tu... tu. pars en avant, euh, mec. J'ai besoin de trouver.. de trouver. Oh il y a le, riz et le beurre. <rire> <rire> ok. Euh... Euh, juste va par là. Euh, tu vas me. Tu vas trouver. Tu vas... tu vas me trouver. Euh, plus tard, sp euh, SpongeBob. Quoi Les bots. Oh, la sensibilité bon. Par contre la sensibilité Ah mais elle est pas haute en plus Ah c'est ouais, non je vois ce que c'est quelle sensibilité euh, que je veux parler Je vois, je vois c'est quelle sensibilité, c'est la sensibilité de ma souris tout court Ouais, ok. Spacebar. Euh, en gros, en gros euh, Spacebar pour sauter, pour passer des obstacles. <rire> Les petits <sons>. Salut Patrick <rire> Hey Spongebob Ah, classes. Ok. Qu'est-ce que t'as pris euh, si long euh. Euh, juste j'ai trouvé mes... mes lunettes en haut. Mais maintenant oh, je suis prêt yeah. euh, J'étais ici pendant un petit moment. Says we got jellyfish. Euh... <rire> nous avons des jellyfish. We euh... got it, uh, but <rire> si, the. C'est. T'inquiète pas. Euh, nous pouvons pratiquer. pratiquer euh... Pouvons faire une pratique euh, maintenant. Euh, as a matter of fact. Cerveau, euh, euh... s'il te plaît, marche. OK. okay. <rire> All right. OK. Yeah. Patrick. Tu, tu es assez proche de moi. Tu es assez proche de moi, Patrick. Ah ah. qui me fait. Est-ce qu'on peut aller dans les... Ah oui J'ai li... cru qu'il y avait des trucs que tu étais. Parce que là, les fiches, c'est une méduse en gros. Si jamais. C'est une truc que tu une méduse. Ça va me trahir, c'est euh... je peux pas me mettre plus bas en plus. Attends, je peux peut-être retirer d'autres trucs. Hop. Hop Ça doit aller. Ah. Oh Squidward, euh... Y a... Merde, j'oublie son nom en français. Squidward, Allons lui parler. Au revoir. Ah... Of euh. Super. Ok. Euh, comme c'est que mon... Réchauffement avait besoin d'interruptions. De plus d'interruptions. Hey. Et euh, si vous, Bozo, euh, abruti, veut bien être. veut euh, bien aider pour, pour une fois. Euh, Débarrassez-moi de ces stupides euh, jellyfish. Oh, okay, euh, puis je puis je faire un contest of uh, Squidward Bye. Merde, j'ai oublié son nom en français, lui. Euh, C'est une bonne idée, Pat euh... Qu'est-ce que tu en penses à Squidward oh, right. euh, euh, euh, Bien sûr... Peu importe. Juste... Euh, Débarrassez-moi de ces... Peu importe ta manière. Après tout, vous savez euh, Vous savez que j'ai ce concert, ce soir. Bien sûr. Okay. Oh oui, bien sûr. Euh là, Patrick. Euh, euh, je vais dessiner euh, une ligne dans le sable. Et nous allons euh, choisir ton côté cours pour euh, faisant de course pour euh, capturer le plus de jellyfish. Mon c'est non mais je vais pas rien dire, je vais rien dire. go. C'est un peu de mal à se faire non non vie non, non, non, Patrick. de bon, Patrick. Si mon clic il voudrait bien marcher à chaque fois que j'appuie, ça serait mieux. J'appuie sur lauto ça marche mieux. J'appuie une fois sur lauto Ok, ok, ok. Stop running around, will you? J'ai gagné? Oui? Euh, mmh. Jennifer Skill euh, commence à euh, surpasser, euh, surpasser les miens. <rire> euh, vraiment Aïe aïe aïe aïe aïe aïe euh, Pas si loin. Mmh, pas si. pas, pas proche. Mais. Et tu as fait. Euh, tu as. tu tu t'es tu, tu, tu bien débrouillé. Hmm. Hein. Euh, en parlant du temps, ah, okay. euh, vous deux, euh, vous pensez rester au euh, milieu, mm -hmm. je sais plus ce que ça veut dire, je vais retourner dans ma. Solitude, la right. euh, solitude... Aidez vous-même. Euh, uh, Spatula Spongebob Qu'est-ce que c'est C'est... c'est euh, brillant euh, Non, c'est si beau... Non, Sparkly. Ah, Sparkly. Je connais plus le mot en français. Et d'accelerant et brillant mm. Ça, Patrick C'est... C'est euh, un charme mystique. Un... un... Une spatule en or yep. <rire> Les rumeurs... Euh, euh, les rumeurs euh, euh, disent... Euh, euh, en gros, ils disent, euh, il dit qu'il y a un trésor qui va apparaître si on le prend tous. Okay. Euh, les anciennes spatules... Pourquoi la légende, euh, la légende commence... Euh, euh... The uh, Golden euh, Gate... Gate Gate... Gate... Gate... Merde, je sais plus ce que ça veut dire. Bah, je sais plus en français. Je vois ce que c'est. Portillon, voilà. Euh, un portail, voilà. Un Portail, voilà. Euh... Portail en or... Ouais. Pour être là, euh... Oh... Oh... Je... Je l'apprends. Euh, comme un souvenir euh, pour... pour maintenant oh. Put Patrick, Patrick, arrête de m'embrasser déjà de une et de deux arrête. Alors, on dirait pas, mais c'est un jeu d'horreur, hein, si jamais. What the fuck euh, Attends, Patrick <rire> euh... Le carnaval Un ne recommencerons pas ça encore, Patrick. Euh, tu n'as pas vu, vu les publicités euh, publi... Ouais. Non. Tu n'as pas été informé euh, Humilié. Ah. T'as pas été humilié au public euh, assez Nous allons passer à côté de ça. Autour de ça. Où ça, euh, autour euh, Bob bon, euh, Bien. Euh, par la gauche Non euh, euh, Bien par la droite Non Barnacles Oh, nous avons pas de chemin. Euh... Nous avons besoin de passer euh, à travers les crochet Yay yeah oh. Mais ne touche pas, ne, ne les touche pas, Patrick. Oh! Oh, c'est pas marrant. J'ai peur. Comment je les touche Sans vouloir. J'essaie de prendre les chemins plus espacés. Oh j'ai... Oh. Voilà. Oh Patrick fils 2. De... Ah euh, Non Patrick Patrick Patrick Ah oh, fuck it. What? Oh merde. Et où? En écouter, là. Oh man, tu m'as entendu ou quelque chose J'étais en train d'essayer de passer derrière toi. J'avais pas envie de me faire du jumpscare surtout. Parce que je, je sentais que le euh, jeu dit qu'il y a des jumpscares du coup j'ai pas confiance Patrick euh... Jelly jelly jellyfish Jelly jelly jellyfish Jelly jelly jellyfish Jelly jelly jellyfish Jelly jelly jellyfish J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai Mr. j'ai dit, j'ai Bonjour, j'ai dit, C'est toi, bah, euh, mon garçon. Il y a des trésors euh, pas loin. C'est plus à boire. I smell it. je, smell Je peux les sortir. Et le problème, et le, le seul problème, c'est que... Il y a des créatures euh, là-bas. Oh. Quelle euh, Laquelle Oh mon dieu, c'est quoi ce... <rire> Ça va être lui, c'est lui, euh... euh... Comment je peux te dire, là là, c'est pas mec, c'est... Les gars... Oh yeah. <rire> oui, c'est vrai, tra euh, cette traduction va être difficile, oui. Euh... On va ignorer quoi de flingue crier. Ah Non, attends. Euh... Alors, euh... Je me sens pas... Euh, euh, maintenant, je ne me sens pas très euh, aventuré. Je me sens pas très aventuré. Mais avec ce problème de merde... Préemption. Mais peut-être que vous deux... Et euh, intéressé pour faire une mi Mon trésor. Oui. Patrick. Euh, je ne sais pas si c'est une yeah. bonne idée. Bien. Les gars. Garçons. Ça devrait. ça devrait être intelligent de que vous courez tous les deux. Là-bas. Oh yeah. J'ai. J'ai passé trop d'attention. Euh, Lequel quel de vous deux, Je pense que Patrick ce serait bien là. Je vais jouer en tant que Patrick. Spongebob, I'm scared Find me body Non, non, non, non, non, non, non, Une bonne idée de prendre Patrick, c'est bon. Parce que là, 100% je me fais... je faisais pas quoi. Merci les gars. Soin de, jeu... euh, soin de mal. Euh... Apprécie le reste de ton jour de congé. <rire> Come, Monsieur, Squinward. Screen est Et british. Parce mi me... Non, non, c'est mind, pour américain. Mi pour euh, British. Euh... Envoyez-lui mes meilleures euh... Bonne chance. Euh... encouragement pour ce soir. Mm. <rire> J'ai trouvé ce, ce coffre étrange, plutôt. Il est plutôt léger. Mais prenez ça pour un petit paiement. On se revoit demain, euh, première heure du matin, SpongeBob. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à l'intérieur Une seule façon de savoir euh... Euh... Good buddy? Mon cher ami Ah ouais, mon cher ami Patrick Nous sommes riches euh, euh... Euh... Des glaces gratuites euh, de... Pour... Euh... une année entière et il y a de m'emmerder comme un stream. <mérise -y> <-the> Bear. <mérise -y> ok, je crois que je les ai perdus. Je vais un nouveau <mérise -y> oui, <Bon. mérise -y> um. oh est-ce que c'est de l'argent pour vous, ça Les gars Oui Mais c'est juste pour... Ça marche pour moi. Merci. L'éponge. <rire> Je n'existe pas. Compris que hum. euh, bien. <rire> ah, ah, ah. Tant de commencer, recommencer, euh, euh, nouveau. Bob Ah. j'ai peur. Oui. Je vais, je vais attraper euh, cette, euh, ce token euh, et nous allons bouger. Oh yeah S'il te plaît, fais Euh... Euh... Attends. Je viens d'où Ah oh non, je viens là. Ok, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est l'endroit. Okay. This is a robbery. Had you sto en vidéo, ainsi hein, jamais. Là, dans... La vidéo sera pas postée, mais généralement... Si je la pose demain, 17h30, je suis en live. Si je la pose dimanche, 14h. Et je serai en live jusqu'à... Je sais pas quelle heure. Et tous les samedis, je live de 13h30 minuit. Et c'est quoi ça, ce truc de merde Oh, merde Mais merde Nous sommes de la merde Dans la merde, je vous dis, de la merde euh, Glove World. Euh, Glove World, c'est un point de grande aventure. C'est le point d'être le grand aventure, ce bon je connais pas, Ouais, en gros, ça va être la merde. C'est là que ça commence à faire flipper. Et ça commence, j'ai bien dit ça commence. Ça fait pas plus corps flipper, mais ça va commencer à faire flipper, j'ai envie de pisser, putain. Pourquoi je chuchote, je sais pas. Je vais sûrement aller pisser parce que sinon je vais me pisser dessus. À Attendez, j'attends que je les premiers dieux. voir. 9h du matin. Non du soir, pardon. Waouh. je vais pisser, je reviens. Qu'est-ce que tu Et j'y pas. On retourne. On y retourne. Oh bye, Patrick Je ne peux pas attendre de.. Encourager. Euh... Merde, du fond. Faut... Attends. Attends, attends. Non c'est bon. J'en ai marre de ne pas savoir. Ça, hein. ça c'est une togetada Squid World. Mais je me souviens plus de son nom en français. Tadê m'en les couilles, mon tel pas problème, pas truc. Merde Car Carlo Voilà Carlos Oh boy, Patrick Je ne peux pas euh, attendre euh, d'applaudir euh, Carlos. Oui. Pendant qu'il performe. Il est vraiment excité. Euh... Il est vraiment excité de faire cette symphonie. Euh, J'ai jamais vu euh, si content. Euh, je fais les, les traductions, sont ma ne sont pas euh, ne sont pas à prendre au sérieux. Euh, As-tu Patrick? Euh... Hum. Patrick? Oh. <rire> oh, oui. oui. Euh... Euh, je dis que c'est le... Le plus euh, à, euh à pièce. Euh, le meilleur jour, euh, le meilleur apprise euh, les trucs. Euh, L'accident de l'introduction. <rire> J'espère que rien va être creepy, euh. euh, euh autour euh, cette fois De mettre terre, Patrick. Tu devrais te. Patrick. Pardon. Finally. <rires> euh, finalement. Enfin, une chance. Ça fait longtemps que... Ça, ça, ça fait tous les années que les gens s'évoquaient du nom de Carlos, pas Squidward, Squidward en anglais. Carlos, tu tentacule. se oh, uh, passe. I'm gonna, uh, gonna give you an adieu. To... Je vais donner euh, aux gens le meilleur show de toute ma carrière ils vont demander encore des autographes je vais être respecté pour sûr Je vais commencer à mettre ma signature sur cette clarinette. Ça ne vient pas de moi. Euh, euh, génial. Je pense que c'est l'autre mot. Euh. Euh, qui peut bien, ça peut bien être euh, au téléphone euh, maintenant, à cette heure-là? <rire> Bonjour. Euh, hello, vous avez euh, atteint le... les étoiles? Euh, euh, S'il vous plaît, euh, Commencez à le. Monsieur! Monsieur Carlos Aïe Je... Chut. Carlos Je te tais <rire> Oh non Tu ne... Tu n'as pas... Euh... Ça c'est un proverbe All right Attends, je vais brancher mon deuxième... Mon deuxième mon... gâteau. Oui, je mange pendant une vidéo, j'ai faim, alors, j'ai rien mangé depuis tout à l'heure. Oh. Mmh. Mmh. Mmh. Tu... Vous n'allez pas me... Me dans du travail. Quand je suis sur le point de performer, on va avoir une bonne journée. C'est rare que je mange pendant une vidéo si jamais. Céphalopode grode Il y a quelque chose qui pue. Et autour d'ici. N. A. N. Et, et je. Je sais. Eugène Krams. Je me jamais fait. Écoute, Eugène. Je. Je n'ai pas le temps pour. Euh... Pour tes âneries. je suis au pinnacle of je suis sur le point de faire une carrière je... que tu me pas je reste je n'ai... je m'en fous euh... je m'en fous de ce qui est euh... Une invasion euh, de... Nabatodes. Euh... Merde, de Euh... Oh. Ou un chauffeur... Je sais même plus ce que c'est les deux trucs là. Hein. Rien ne m'arrête... Ah... Mm -hmm. Euh... Qu'est-ce que c'était à propos du... du... truc qui est pu, Mister Krabs oh, yeah. Ah. Ah, yeah. Donc, euh... You... Tu as compris. J'ai besoin que tu trouves... Euh, Bob l'éponge et Sp hey, Patrick. Et ramener... Euh, les ramener... Euh, euh, au restaurant. Mm -hmm. Allez, euh... Euh, Arrêtez-vous à euh, votre maison et attrapez tout euh, ce qu'il y a de la valeur. Euh, euh, sûr, euh, soyez sûr que vous n'êtes pas euh, suivi. Compris, Mr. Euh, euh, Carlos. Monsieur Carlos Pardon. Mais, mais, Monsieur Carlos Spongebob, non sur un je, je dis c'est pas lui c'est moi pourquoi je m'approche du micro à chaque fois je sais pas et <rire> <rire> <rire> <rire> hey, reviens ici euh... il allait payer pour euh... pour les Glace. Oh non des que tu Attends je sais pas qu'ils vont m'attaquer Oh entendu <rire> J'ai essayé de marcher arrière putain Non non non non non c'est pas le gangbang les bugs par contre sur mon PC sont pesants. C'est foutu. Je dis c'est foutu. Je vais où Non c'est pas foutu. Ah non. T'es lent, mais t'es lent Patrick Pourquoi je... Allô J'ai pas de lumière, si jamais. Putain, j'ai je... pas confiance. Arrête de faire demi-tour complet, putain. d'en rentrer là en fait mais oui. en fait vu que je sais que c'est un jeu d'horreur c'est quoi ça vu que je sais que c'est un jeu d'horreur un peu stressé. Eh. Ok je cours. Je cours, je m'en fous. Attends, il n'y avait pas une porte Ah hein? <rire> oh, putain Patrick de merde. Mmh. C'est fort dans mes oreilles Oh C'est Bah, sans compter que le particulier de Patrick Patrick, Patrick Est-ce que tu, tu vas bien Allez, mais vous... Euh, ouais, bah... Ça, euh, ça sera la vidéo de 1. Ah ouais, euh, oui, ça se passe trop, euh, trop vite en fait. Okay. Mmh, euh, ouais, euh, mon supérieur euh, voulait que j'utilise. Euh... Okay. Good, you can get a promotion. Euh, je vais pouvoir euh, avoir une promotion. Mignon. Je, je, ne sais... je ne vais pas être sur le point de perdre une promotion. Écoute-moi, euh... attentivement, euh... oh Give me map, ok, F pour la map, non, F pour la lumière. You take... Un, trois une ok. Je, peux... Je vais traduire, euh... J'essaie de traduire avec les tests. Mais il parle encore plus, putain il euh, y a quelques... Ah, euh, know... Quelque chose à propos des canards. Ouais, je traduirais, euh, au test. Hein. Euh, bonne chance. Je enfin, euh, perdre en fait. Euh, ma Ma mère... Un euh... Nordie, please! Ah non je vois c'est qui, je vois c'est qui, je vois c'est qui, qui c'est ouais, c'est vrai, je vois c'est qui. <rire> Putain j'ai flippé Bon J'attends qu'il se relève Bon C'était c'est et Glippi, et je vais faire la partie 2 directement. Du coup... Ouais. Tchao, pour un nouveau épisode, vous... ça sera sûrement le même jour. Attention. Je sais pas si je ferai le même jour, mais ça sera sûrement le même jour. Celui-là sortira vers 14h, et l'autre sortira vers 16h. Ou 18h, je sais pas. Sur ce, c'était Instafoté, j'espère que, que vous avez apprécié l'épisode. Sur ce, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Oui. Ciao ciao